To me, I think You're so beautiful You're so beautiful Shake it, shake it up, up, down, up, down, up, down shake, shake it, shake it, shake it, shake <laughs> You're so beautiful Bang, bang, bang mm -hmm. Daddy hit you nose so great. so great Bam, bam <coughs> <coughs> chaleur, mon ami, la chaleur, t'as rien compris, t'as l'air like. You're so beautiful chale, chale. Hey J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo C chiant ces trucs, ça me saoulait toute la vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les quelques objets que j'ai chez moi Qui sont totalement inutiles et qui ne me servent absolument à rien des jeux... Tous des objets... Jeux... C'est hyper dur à dire Des objets chez soi On a tous des objets chez soi qui ne servent absolument plus à rien Mais que l'on garde quand même parce qu'on se dit on sait jamais, mais quand même c'est sentimental Nanana. mais on sait tous qui ne nous serviront absolument plus jamais de notre vie mais on les garde quand même, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5-6 objets à peu près que j'ai chez moi, qui ne me servent plus à rien et que j'avais envie de partager on dirait que je fais une crise d'asthme, ah ça fait mal aux côtes et Juste avant de commencer, je fais quand même une petite dédicace euh, à Loua Parce qu'elle euh, me tanne avec ça Donc je te fais une petite dédicace et je t'aime Écoutez, j'espère vraiment que ça va vous plaire Et puis moi, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo C'est parti Il s'agit... De ça. Alors en fait c'est une petite euh, machine musicale que quand tu tournes la manivelle ça fait une petite chanson. C'est ma tante qui me offert Je te fais des bisous. C'est quelque chose qui me sert guère il est toujours sur ma table de nuit. Enfin, J'arrête pas de tourner la manivelle et moi ça m'éclate ça me fait marrer d'une force incroyable Mais je trouve ça trop mignon. Alors celui-là, il va me suivre jusqu'à mes 70 ans au moins. Il s'agit... De ça. Comment on appelait ça en primaire les grosses billes là. Les chamallows, les bungalows, les boules de. Non, les boules de mammouth c'était des pétards. J'ai quand même écrit dans la barre de recherche grosses billes à jouer, non. Ah si c'était ça, il y avait. Il y a... ça, ça, ça doit être la taille d'un. d'un calot ou d'un mini mammouth. Juste les noms, euh, on en parle. En tout cas, elle est quand même assorti à la couleur de cheveux du cher euh, monsieur Trump euh, élu à la tête des États-Unis. On est dans la mer trumpet, trumpet. En fait il y a un embout qui est pointu et donc c'est fait pour reboucher les bouteilles. Sauf que l'embout euh, s'est cassé en fait, du, du coup il reste que le, que le haut, que la décoration. Et euh, j'ai retrouvé ça dans le tiroir des fourchettes et compagnie et euh, bah on l'a gardé. J'ai demandé à mon père pourquoi il l'avait gardé et il m'a dit parce que c'est un souvenir, c'est sentimental ok so c'est un slip je n'aurais jamais cru vous présenter un slip de cette sorte, ou même un slip tout court sur ma chaîne un jour, donc ce slip ne sert à personne chez moi, et le pire dans tout ça, c'est pas seulement qu'il soit tout droit revenu des années 70, mais c'est surtout que ce slip n'est à personne, et n'a jamais été à personne, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un, un jour, qui a déposé son slip chez moi, ou qui l'a oublié, Et ça veut dire que quelqu'un que je connais porte ce genre de slip, J'avoue que le malaise est très présent à cet instant précis. <rire> Un casse-tête chinois, oui! Oui, oui! C'était très bizarre! La la la la Seule ma mère euh, savait reconstituer Et euh, elle m'a même quand même noté Les numéros sur chaque pièce Pour savoir laquelle il faut placer en premier Mais j'arrive pas à le refaire Donc c'est quelque chose je n'arriverai jamais à le refaire Ce truc personne n'arrive à le faire Il y a que ma mère qui arrive à le faire Du coup ce machin reste sur ma table basse euh, en morceaux Et personne n'arrive à le refaire Never Never ever Never ever <musique> Ce n'est en aucun cas un objet à tendance sadomasochiste. En fait, ça sert juste à faire des doses de Ricard. Sauf que chez moi, personne ne boit de Ricard. Et surtout, on n'a pas de Ricard en fait. Bon, au début, je croyais carrément que c'était pour doser le vinaigre. Alors j'étais complètement à côté. On adore. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'avoue que je vous le présente, mais je peux pas vous donner de nom parce que personne ne sait. Si vous voulez, là, il y a deux petites ampoules qui ne fonctionnent plus évidemment. Donc du coup, ça fait de la lumière. Ici, on a une loupe et on a tout un attirail pour foutre des trucs. Merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde. Bref, pour fixer des trucs dessus. Et en fait, j'ai demandé ce que c'était à mon père. Il m'a dit que c'était une lampe à souder. Sérieusement, une lampe à souder dans mon salon Oui, Really je, je ne comprends pas. Je demande une explication. Ce n'est pas comme je l'ai pensé au début, une clé dans un boulon. C'est en fait une serrure. Genre une serrure, <rire> vraiment donc encore une fois j'ai dit, papa pourquoi est-ce qu'on a une serrure avec une clé dedans, à quoi ça sert c'est une serrure PTT, ah oui ok, euh, ça je comprends tout de suite oui, la bah, éclaire ma lanterne c'est une serrure que tu remplaces dans une serrure genre tu peux ouvrir toutes les boîtes aux lettres avec ça les... avec, ces... avec ces clés là, c'est pour ouvrir les portes d'immeubles et compagnie, alors oui moi aussi je me suis demandé pourquoi mon père avait ça et en fait c'est parce qu'ils est... il vend du... des trucs électriques à des particuliers et compagnie et quand on était sur Nanterre, sur Paris et ben du coup il bossait, il avait besoin de rentrer dans les immeubles et tout parce qu'il n'y les codes et il l'a pas, il, est, il a toujours gardé la serrure, c'est sympa voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée donc j'espère vraiment en tout cas qu'elle vous aura plu mets moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu lâche moi un commentaire en me disant euh, l'objet qui selon toi est le plus inutile que tu as chez toi mais que tu gardes quand même oh, on sait déjà, ah oh mes cervicales putain ça a craqué ça rase oh ça race sur ce, abonne abonnez-vous, oui, oui, oui. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, c'est super important. Et du coup, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao <rires> Putain, oh là là, comment je suis rouge Attends, je voulais te, te snapper un truc. Et là, je me rends compte que je suis écarlate. Non mais c'est un truc de fou là, pourquoi je suis rouge comme ça Parce que je sais que dès que je me gratte, je deviens hyper rouge si c'est sur, sur tout le décoté, sur le cou Mais putain, non mais je me suis pas grattée là, si C'est un truc de ouf Euh, c'est pas normal ça <rire>